Mais Thomas, qu'est-ce que tu fais mais Je fais mes longueurs. Mais c'est pas quoi de natation ouais, Mais c'est pour la vidéo spéciale Brasse Mamie. Apprendre à nager l'erreur que font 90% des débutants. Par où commencer lorsque tu cherches à apprendre à nager La brasse le dos, le crawl, le papillon ou même le petit chien, c'est difficile finalement de faire le tri par rapport à toutes les nages. Pourtant, c'est essentiel car c'est à ce moment-là que tu construis tes premières habilités motrices spécifiques à, au milieu aquatique. <musique> Commencez par la brasse. Bien souvent, c'est ta première intuition parce que c'est la nage qui paraît le plus facile. D'abord parce que tu as une propulsion avec tes jambes et ensuite parce que le mouvement des bras te permet assez facilement finalement de garder la tête au-dessus de la surface et donc de respirer assez facilement. Mais la particularité de la brasse justement, c'est cette propulsion avec les jambes et non pas avec les bras, par rapport au crawl ou au dos crawlé, eh c'est exactement l'opposé. La brasse, c'est la nage qui se rapproche, euh, qui se rapproche le plus euh, d'une position terrestre, de la marche, de la course à pied. Alors qu'en dos et en crawl, eh bien, tu te propulses avec tes bras et tes jambes ne sont là que pour équilibrer. L'autre point important et très particulier à la brasse, c'est sa technicité. En brasse, tu as à la fois une coordination avec la tête, avec les bras et avec les jambes et tu as également un temps de glisse. Tu dois marquer ce temps de glisse pour pouvoir être efficace. Ce n'est pas le cas avec le crawl ou avec le dos crawlé. Ta tête ne bouge jamais et c'est uniquement tes bras qui vont tourner. Et tes jambes qui vont équilibrer tu l'as compris la brasse est donc une nage à part c'est une nage très particulière où le timing est très important et parfois certains comme moi ne parviennent jamais à le trouver ce fameux timing en brasse c'est une nage qui se rapporte, qui se rapproche beaucoup de la position terrestre et c'est donc peut-être pas forcément la meilleure idée pour commencer ce n'est pas notre avis apprendre à nager la brasse ne facilite pas forcément la transition du milieu terrestre vers le milieu aquatique. Selon nous, apprendre à nager la brasse, c'est un peu comme apprendre à ne pas se noyer, apprendre à survivre à la surface et parfois avec la tête hors de l'eau. Et bien qu'apprendre à nager la brasse en survivant à la surface est assez facile, on l'a dit tout à l'heure, apprendre à nager une brasse efficace et avec toute sa technicité requiert beaucoup d'entraînement et beaucoup de temps. Pour nous, apprendre à nager finalement, ça s'apparente davantage à d'abord apprendre à flotter, à accepter euh, d'être dans l'eau et d'être en toute tranquillité, d'être relaxé dans l'eau et également d'apprendre à se propulser efficacement. Finalement, apprendre à nager, c'est apprendre à être comme un poisson dans l'eau et non pas à survivre tant bien que mal. Et tout ça, ça passe par des fondamentaux. Premièrement, apprendre à vaincre ses peurs. Ensuite, apprendre à glisser, à adopter une position hydrodynamique et enfin apprendre à se propulser. Et pour ça, selon Camille et moi, le plus facile, c'est de commencer peut-être par le crawl ou par le dos crawlé. Avant tout et tu l'as probablement remarqué, le crawl et le dos sont deux nages qui sont très similaires et le crawl, c'est la nage de référence en natation car c'est la plus efficace et c'est celle qui adopte le meilleur rendement. C'est-à-dire que le crawl, en plus d'être la nage la plus rapide, c'est celle qui demande le moins d'énergie pour aller à une vitesse égale par rapport aux autres nages. Ensuite, le dos a l'avantage de garder tes voies aériennes en permanence dégagées. Tu peux respirer librement, tu n'as pas à te préoccuper de ta respiration et ça, c'est un gros avantage lorsque tu cherches à apprendre à nager. Et comme ces deux nages sont très similaires, la transition d'une nage à l'autre est très facile et tout ce que tu peux apprendre en crawl, eh tu peux facilement le transmettre en dos et vice versa. Lorsque tu commences par apprendre à nager la brasse, tu vas naturellement créer des automatismes, notamment celui des ciseaux de brasse, donc, tu vas donc construire un ciseau de brasse qui par la suite euh, va être très difficile à déconstruire lorsque tu vas vouloir passer par exemple au battement de jambes. Car déconstruire un mouvement, on l'a vu la semaine précédente avec Tiger Woods, ça prend beaucoup de temps. Euh, Tiger Woods, il a pris presque deux ans pour transformer son swing. Et chez l'enfant, c'est encore pire, parfois les enfants qui ont commencé par la brasse se retrouvent à faire des ciseaux de brasse également en dos croulé et en papillon parce qu'ils ont construit ces automatistes et qu'il est impossible pour eux de les changer. Mais ça, on en parlera dans une prochaine vidéo. Et justement, si tu ne veux pas rater nos prochaines vidéos, tu peux t'abonner en cliquant en dessous de la vidéo ou bien dans le coin juste ici et activer la cloche pour recevoir les notifications. Alors pourquoi certains coachs l'enseignent en premier bah, Tout simplement parce que certains nageurs désirent apprendre très rapidement à flotter à la surface et à se déplacer. Effectivement, la brasse le permet, cependant c'est une vision à court terme. Si jamais tu décides d'apprendre rapidement et que par la suite tu te prends au jeu et que tu as envie d'apprendre d'autres nages, eh bien tu risques d'être handicapé, tu risques d'avoir des difficultés à apprendre le crawl ou le dos crawler et donc d'avoir des défauts qui vont être difficiles à déconstruire. L'autre raison, c'est parce que certains pensent qu'il est plus facile de commencer à apprendre à nager par la brasse, que la brasse, c'est la nage la plus facile pour commencer. Pourtant, avec les bons outils, apprendre à nager le crawl, le dos crawler peut se faire très rapidement et on peut devenir autonome en seulement quelques séances. Attention, tu ne vas pas battre des records en 10 séances. Ne me faites pas dire ce qu'on n'a pas dit connais les petits filous et les haters dans les commentaires. D'ailleurs, dis-nous en commentaire par quel nage tu as commencé lorsque tu as appris à nager. Quoi qu'il en soit, il n'y a pas besoin d'un an, deux ans ou dix ans pour apprendre à nager le crawl 400 mètres sans s'arrêter comme on peut le lire parfois. Ça, c'est faux et les nageurs 2.0 qu'on a accompagnés peuvent en témoigner et Camille et moi, nous continuerons de le marteler. Apprendre à nager, ce n'est pas long. Difficile. Apprendre à nager c'est facile avec les bons outils. Et justement, si tu veux en savoir plus, nous avons préparé une semaine complète de conseils pour savoir par où commencer, pour comprendre pourquoi tu ne parviens toujours pas à nager 400 mètres en crawl sans t'arrêter et surtout comment rester motivé pour atteindre et réaliser tes ambitions. Et nous te le partageons juste en dessous dans le challenge 7 jours pour apprendre à nager le crawl facilement. Tu recevras tous nos conseils par email et si tu n'es pas encore abonné, tu peux le faire juste ici.